Oh, hallelujah! Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ces merveilleux temps de prière, oh Dieu. Merci, précieux Saint-Esprit. Oh, merci, précieux Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur, merci pour ce temps de prière, oh Dieu. Oh Seigneur, nous te recommandons encore ce temps de prière. Nous te recommandons encore ce temps de prière, oh Dieu des armées, Dieu de toute éternité, Dieu bon, Dieu puissant, Dieu parfait, riche en bonté, en miséricorde, en grâce, en amour et en en grandeur, en compassion, ô oh El Shaddai. Ce soir encore, nous voulons te célébrer, ô oh Dieu. Nous voulons encore ce soir t'adorer, ô oh Dieu des armées. Toi le Dieu de prodiges, toi le Dieu de miracles sans fin et sans nombre, ô oh Dieu. Nos âmes, ce soir encore, se prosternent devant toi, afin de t'adorer, afin de te louer, afin de t'exalter à Reba Santana Maika, Mare do si sente, Brado si tanamaika, Miro do si tanamana sente, Brado si tenemaïka Reado si tanamaika, Mare do si sente, Meke tanamaika. Seigneur, que ta grâce soit présente, ô oh Dieu. Que ton onction assiste ce moment et remplisse ce moment de bout en bout, oh Dieu. Nous bénissons ta sainte et glorieuse présence. Nous bénissons ta sainte et glorieuse présence. Nous bénissons ta sainte et glorieuse présence. Toi le Dieu de nations et de peuples sans fin et sans nombre. Toi dont le nom est Jésus. Tu es présent au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous, oh, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous encore ce soir. Seigneur, notre joie est immense et glorieuse, oh, parce que nous sommes là. Oh, Reba Santana Maika. Mirodosi Tanamana Sente. Marekorodosi Tanamaika. Marodosi Tenema Sente, Bikorodosi Tanamaika. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi, Jésus, nous sommes là, Jésus. Jésus, nous sommes là, nous sommes là pour toi, agneau de Dieu, nous sommes là, agneau Esprit, nous sommes là, Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, nous sommes là. Bonsoir bien-aimés du Seigneur, bienvenue à vous encore à notre mois de prière d'hiver à la Nouvelle-Jérusalem à Londres. Je suis le pasteur Patrick Ayaka. Nous avons légèrement commencé en retard, quelques imprévus, mais nous sommes là ensemble pour prier encore et prier, prier, prier, chercher la face de notre Seigneur, lui qui nous a promis d'être... Une église d'influence, une église qui expérimente des choses étranges, des choses extraordinaires, des miracles, des prodiges et des signes. Nous croyons, je crois fortement en cela, que nous sommes dans une saison de l'extraordinaire, une saison des signes, des miracles et des prodiges. Avant d'aller dans la prière, nous allons méditer pendant 15 minutes la parole de Dieu et ça va nous laisser entrer dans une prière jusqu'à 20 h non-stop. Si nous prenons, nous prenons nos Bibles comme dans nos bonnes habitudes, hier nous avons lu le livre de Luc, le livre de Luc au chapitre 4, du verset 14, et nous avons également lu de 31 à 37, Luc chapitre 4, verset 14, et versets 31 à 37. Si nous pouvons le relire ensemble, le relire ensemble. Luc 4, 14, Jésus retournant en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus a reçu la puissance du Saint-Esprit, baptisé d'eau et a reçu la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que sa rénommée s'est répandue dans toute la région. Pourquoi Parce qu'il avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a commencé à influencer toute la région à partir du moment où le Saint-Esprit l'a oué de puissance et de feu et a commencé à opérer dans sa vie, dans son ministère, des signes, des miracles, des prodiges, des choses étranges. Si nous voulons influencer nos villes, nos communautés, nos pays, nos régions, nous devons absolument être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le verset 31 à 37 nous dit, « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Or, on était frappé de son enseignement car il parlait avec autorité. Deuxième élément d'influence de nos villes, de nos cités, de nos régions, de nos pays, de notre monde, c'est la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la formation des disciples par la parole de Dieu. Autrement dit, c'est la mise en pratique des principes établis dans la parole de Dieu, la sagesse établie dans la parole de Dieu. Un jour, le Seigneur nous donnera l'occasion de le faire, de voir comment le protestantisme a influencé l'Europe, les États-Unis, l'Asie, l'Afrique, le monde, au travers des principes établis dans la parole de Dieu, quand le mouvement protestant, avec les réveils, a commencé à balayer les nations européennes, cela a amené l'industrialisation de l'Europe. Et à chaque fois qu'il y avait déplacement de chrétiens protestants dans les différentes régions du monde, aux États-Unis, au nord des Amériques, en Asie, partout où ils passaient, la parole de Dieu, le, le Saint-Esprit, les amenait à influencer leur communauté avec les principes bibliques, avec la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui, sur, si peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises oies, alors je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. » Donc à partir du moment où le peuple de Dieu cherche la face de Dieu, et se détourne des mauvaises voies. Il y a une repentance, il y a le métanoïa. Et prend la parole de Dieu, commence à la mettre en pratique. Le Seigneur dit, cela aura un impact dans leur ville, dans leur communauté, dans leur entourage et dans le monde. Beaucoup de choses qui sont présentes dans le monde viennent des principes établis dans la parole de Dieu avec le mouvement du protestantisme. La Bible continue. Au verset 32-33 en disant, Luc 4-33, « Il s'est trouvé dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, qui s'écria d'une voix forte, « Et hey, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Tu es venu nous perdre, je sais que tu es le Saint de Dieu. » Voyez le Seigneur Jésus, assurément, il avait l'habitude aussi de fréquenter cette synagogue, assurément. Et... Probablement aussi, peut-être qu'il a eu à croiser déjà le chemin de cet homme. Mais tout ce temps-là, il a croisé le chemin de cet homme. Jamais cet homme ne s'est senti menacé par la présence du Seigneur Jésus. Mais à partir du moment où il a été revêtu de l'onction du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, sa présence dans la synagogue a constitué une menace pour les démons, les esprits impurs qui contrôlaient la vie de cette personne. Comme nous l'avons dit, la création entend la révélation de fils de Dieu. Il y a des choses qui sont visibles mais qui sont conduites par des qui sont conduites plutôt par des choses invisibles. Nous ne cherchons plus à connaître qui que ce soit selon la chair, mais selon l'esprit. Ne cherchons pas comme nous l'avons dit très souvent les à traiter le superficiel, à traiter les manifestations, mais aller dans les sources, dans la source qui entraîne des manifestations physiques. Et il n'y a que la, la révélation du Saint-Esprit qui peut nous aider à discerner réellement la source des problèmes qui sont physiques. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont physiques, qui affectent les vies des gens, qui affectent le monde, qui affectent nos villes, qui affectent des quartiers, des nations des familles, des continents, le pays, le monde entier. Beaucoup de ces problèmes-là, si pas la plupart, sont dus à l'influence des puissances, des ténèbres, des démons. Voyez-vous, quand le Seigneur Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour être tenté par le diable. Lui qui est le prince des démons, le Saint-Esprit l'a amené, amené Jésus dans le désert pour qu'il puisse être tenté par le prince des démons et vaincre le prince de démon au moyen de la sagesse de la parole de Dieu, vaincre ses séductions. Comme il a vaincu le prince de démon, il sort du désert avec cette victoire. Il pouvait maintenant vaincre toute forme d'esprit qui était sous le contrôle du diable, le prince de démon. Ce n'est pas en vain qu'il a commencé, par, conduit par le Saint-Esprit, à détruire les œuvres du diable. Parce que la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas exclure, loin de là, dans nos pensées les plus profondes, dans nos activités églésiales, dans nos cultes, dans tout ce que nous entreprenons, où que nous soyons, nous ne pouvons pas exclure la notion de délivrer des gens, de chasser des démons. Et de ne pas s'attarder très souvent par des manifestations physiques, mais aller avec la puissance et la révélation du Saint-Esprit à sonder pour comprendre quels sont les esprits qui sont derrière et les menacer, les chasser au non-puissant de Jésus-Christ. Nous allons un peu pendant quelques minutes parler un peu, parler un peu de, de, des manifestations, euh, démoniaque, de manifestation démoniaque. Le Seigneur Jésus a dit dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils commencent avec ça. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. » Et il dit, nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est pour nous montrer comment dans l'esprit du Seigneur Jésus, c'était clair et établi que le monde est miné par les œuvres du diable, par les œuvres de ténèbres. Et moi, fils de Dieu, étant apparu, mon rôle est de détruire les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas de négocier ni de se compromettre avec les œuvres des ténèbres, c'est de dénoncer et de les détruire au non-puissant de Jésus-Christ. Parce que un démon ou un esprit impur, c'est une personne qui n'a pas de corps. C'est une personne qui est réelle, mais invisible, qui n'a pas de corps. Et qui peut contrôler toute une âme, qui peut contrôler toute une personne, qui peut contrôler toute une ville. Tout un pays, tout un continent qui peut contrôler tout un quartier. Et lorsque lorsqu'ils ils contrôlent des vies, des personnes, des villes, des quartiers, des pays, des continents, ils ont pour rôle de tourmenter et de torturer. De tourmenter l'homme et de torturer. Parce que derrière chaque ville, chaque pays, chaque état, chaque continent, chaque quartier, se cache l'homme, c'est l'homme qui est le moteur, c'est l'homme qui est le bâtisseur. Alors si l'homme est touché, l'homme affecte son environnement. Et les démons ont pour rôle de tourmenter, de torturer les personnes. Deuxième rôle manifeste de démons, c'est d'empêcher de connaître Christ comme son Seigneur et Sauveur. Les démons empêchent les gens de venir à Jésus. Ils empêchent les gens de connaître le Christ. Si dans nos villes, dans nos cités, dans nos états, les hommes sont refractaires à la connaissance de Christ, il y a un rejet de Christ. N'allons pas plus loin que ça. On peut le justifier par des arguments sociologiques, des arguments psychologiques et autres. Mais derrière tous ces arguments-là, la source principale, c'est l'activité des œuvres des ténèbres, c'est l'activité des démons. Dès lors, il faut chasser les démons d'incrédulité, les esprits impurs qui retiennent les âmes captives, qui voilent les personnes pour ne pas voir resplendir le glorieux évangile de Christ. Vous voyez, quand le Seigneur chassait les démons, qu'est-ce qui se faisait Les gens étaient frappés par ses œuvres, ils étaient dans l'admiration et ils venaient à lui et ils confessaient que Jésus était le Messie, le voile était tombé. Troisième rôle de démons, c'est d'empêcher de servir le Christ. D'empêcher de servir le Christ. Lorsque dans ta vie, tu commences à avoir une lourdeur à servir le Christ, une hésitation, une pesanteur et même un désir d'abandonner, par la grâce du Seigneur, va un peu plus loin. Ne donne pas des arguments par rapport aux manifestations. Va un peu plus loin parce que derrière cet empêchement, derrière ce désir d'abandonner cette lourdeur, ce désenterré, peut-être qu'ils peuvent se cacher l'influence des démons, des esprits impurs. Et les démons, les esprits impurs, nous devons les combattre avec la puissance du Saint-Esprit, le nom de Jésus, le sang de Jésus et appliquer la sagesse que nous donne la parole de Dieu. Lorsque les démons interviennent, les démons attaquent, attaquent les émotions des gens. Ils attaquent les émotions des gens. Ils interviennent à la fois au niveau de l'âme, de la personne, en attaquant les émotions de la personne. Il y a des démons qui peuvent amener l'orgueil, qui peuvent amener la rébellion, qui peuvent amener à conduire dans la sorcellerie, à pousser les gens dans la sorcellerie, dans l'occultisme, là où la sorcellerie est élevée. Dans une ville, un pays, un état, un endroit où la sorcellerie est élevée, même si elle est banalisée, c'est un signe qu'il y a l'influence des démons, des esprits impurs. Et il faut les chasser, refuser leurs œuvres. Les démons peuvent amener la peur. Ils peuvent amener un sentiment de rejet où tu te sens sans valeur, un sentiment de te dénigrer toi-même, de te déprécier toi-même. Les démons peuvent amener aussi un sentiment de ressentiment, de manque de pardon, de violence, de meurtre et de haine. Lorsque de tels éléments se manifestent, Haine, violence, meurtre, meurtre, manque de pardon. Peut-être que derrière cela se cachent des influences des démons. Ils peuvent aussi amener à l'âme, amener des dépressions, amener la déception, amener l'autodestruction et même le suicide. Il y a des villes ou des endroits où le suicide, le taux de suicide est élevé. Ce n'est pas en vain. C'est un signe que dans cet endroit-là, il y a des présences, des démons qui attaquent les âmes des personnes, qui attaquent le conscient des personnes, qui attaquent les émotions, les sentiments des personnes, qui attaquent l'homme intérieur de la personne pour conduire à un suicide. C'est des démons. Et dans l'heure actuelle où nous vivons, avec cette pandémie, dont le monde fait face, il n'est pas étonnant qu'il y ait une activité démoniaque intensive qui amène les âmes des uns des autres, des hommes à être atteintes par la dépression, par, par les angoisses, par la peur, par toutes sortes d'éléments qui mènent l'âme à être dans une situation d'inconfort. Et même de penser au suicide, au meurtre et autres. Alors c'est pour ça, nous devons pas lésiner sur les moyens. Afin de détruire les œuvres des ténèbres, refuser l'influence des démons, refuser l'influence des démons dans nos vies, dans nos cités, dans nos villes, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos pays, dans nos états. C'est pour ça que nous prions souvent par rapport à ça, parce que le Seigneur Jésus nous a montré notre modèle de ministère et de fonctionnement en tant qu'Église et ministre de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Si Jésus, d'entrée de jeu, a commencé à livrer bataille contre Satan, le diable, et chasser les démons, une bonne partie, si pas 90% de son ministère et de son activité, nous ne pouvons pas faire autrement. Imaginez à cette époque-là, le mal n'était pas aussi présent. Le mal n'était pas aussi euh, ambiant. Le mal n'était pas aussi palpable. Mais pourtant, les démons étaient là. Mais maintenant, dans nos sociétés, où le mal est monnaie courante, où le mal est ambiant, il est perspectible, et il va il va de mal en pire, comment ne pouvons-nous pas comprendre que derrière tout cela, il y a une forte activité démonico-satanique, et nous devons les chasser Mais nous avons une bonne nouvelle, le Seigneur nous a dit, là où le péché a abondé, là la grâce a surabondé. Là où les œuvres des ténèbres sont manifestes, là aussi la grâce du Seigneur est surabondante pour imposer le règne de Dieu, pour imposer la vie du royaume de Dieu, pour imposer les œuvres de Jésus. Telle est la responsabilité de toi et moi en tant que fils de Dieu. Alléluia Alors bénissons le Seigneur, Dieu faisant grâce, nous allons continuer encore demain par... Les, les, comment les démons attaquent, les sphères où les démons attaquent. Nous allons continuer cela demain par la grâce du Seigneur. Alors, bien aimés, ensemble, hein, invoquons encore le sang précieux de Jésus et prions, prions, prions pour refuser les œuvres de ténèbres encore et demander surtout la manifestation du royaume de Dieu. Le royaume de paix, de justice, d'amour, de bonté dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies et dans, dans nos villes, dans nos cités, dans nos quartiers, dans nos communes. La paix. La Bible nous dit que nous devons prier pour la paix. La paix. Nous devons prier pour les, les, les responsables, les autorités. Priez pour nos villes parce que notre paix en dépend. Ça veut dire que ce qui arrive dans nos cités, dans nos villes, ne pensons pas que nous en serons exemptés. D'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, nous pourrons être affectés, même si nous, sommes, nous ne sommes pas de ce monde, hein, certes. Nous appartenons au royaume de Dieu, mais nous vivons encore dans ce monde, hein? nous vivons encore sur cette terre. Dès lors, les problèmes de ce monde, nous ne pouvons pas être impassibles, nous ne pouvons pas en être indifférents, parce que nous sommes impliqués d'une façon ou d'une autre. Et notre rôle en tant que fils de Dieu, c'est d'appliquer les principes du royaume de Dieu, la parole, et de déclarer par la puissance du Saint-Esprit la destruction des œuvres des ténèbres. Même si nous avons l'impression de foi, comme si les choses ne bougeaient pas, mais je vous assure, bien-aimés, assurement, par expérience, nous le savons, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer. Et le règne de Dieu est en train de progresser d'une façon exponentielle et extraordinaire. Alors, bien-aimés du Seigneur, cette fois Jésus est Seigneur et nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Une de trois, Jésus est, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, prions ensemble. Père, j'invoque le sang de l'agneau de Dieu. J'invoque le sang de Jésus. La Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Père, nous voulons vivre des délivrances, expérimenter de délivrances au Dieu, délivrer les hommes des démons qui dérangent les vies des familles, des maisons, des personnes, des villes, des cités, des pays, des états, oh Dieu. Depuis des années, des années, des années et des années, Seigneur, nous voulons vivre de délivrance, de délivrance, oh Dieu. Nous voulons le vivre, Seigneur de gloire. Nous voulons le vivre, oh Dieu, nous voulons le vivre, ô oh Dieu des armées, des fils de Dieu remplis de puissance, opérant avec la parole, opérant avec le sang, opérant avec le nom de Jésus. Des fils de Dieu qui sont pas simplement là remplis de paroles et de théories, mais qui démontrent la puissance de Dieu. Comme l'apôtre Paul nous le dit, mon évangile ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Oh Dieu de gloire, c'est ce que nous voulons vivre, ô oh Dieu. Nous sommes des agents de transformation de nos milieux, ô oh Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, que cela s'opère, ô oh Dieu. Il y a des villes, des hommes, beaucoup qui sont liés, ô oh Dieu dont les âmes sont captives au oh Dieu, qui se mutilent, qui perdent espoir et sur le point de se suicider, Dieu, qui ont perdu tout sens moral au oh Dieu des armées, et qui crient dans les lieux secrets, et qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, mais ils ne savent à quel sens c'est voué au oh Dieu de gloire. Or, les fils de Dieu sont là pour se manifester au oh Dieu, afin de détruire les œuvres du diable. Et nous sommes ces fils-là, ô oh Dieu. Remplis-nous, oh, Reba Santa Koria. Mirodosita Namaika. Manta Korodosete. Mirodosita Namanda Sinta. Manta Koro Dosita. Mirodosita Namaika. Au nom puissant de Jésus. Reba Santa Coria. Mirodossi tanamaica, mare korodossente, mirodossi sente, au nom puissant de Jésus, Rabasanta santa keria, mirodossi tanamaica, mare docente, Manta tanamaica, au nom puissant de Jésus, Rabasanta santa koria, mirodossi tanamaica, Maro dosente que ro dosita, prie en langue bien aimée du Seigneur. Maro dosente ne Marodocintanamana maro mana sente, ikantro dosente ne maikaria, mare koro miro mana sente. Au nom puissant de Jésus, rebasanta ta. Maro oh do Senté Nema Nasina, maika, do Senté Miradai Manta au nom puissant de Jésus, Rebo Santata, Maro do Sintana Manakaria, Baika, Miradai Kero do Sente, Manta Korodo de Maikaria. Au nom puissant de Jésus. Rebo Santa. Mare do Miro Mirodosintanamaika. Mande do Sainte de Baikaria. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reba Santa Coria. Mare do de Maika. Mirodos Sinta Namana Sente, au nom puissant de Jésus. Reba Santa Coria. Nous détruisons les arbres des ténèbres. Rebo Santa Corod. Mirodosinta Namaika. Rabba Coronosente. Mirodosinta Namana Sente. Rabbaiko Sente Namaika. Au nom puissant de Jésus. Rebo Santa Coria, Reba Santa Namaika. Miro do sintana mana sente, Rabababa, remo santa coria, Remo sente de maika, miro do sintana mana sente, ente kentimente maikera sinta. mante corio do de maika, irama ire da sante, mare da sintana maikaria, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabba Santa Coria, Meredo Sintanamana Sente, Libère les cœurs, au nom de Jésus. Esprit impur, serpent ancien, Libère ses cœurs, au nom de Jésus. Serpent ancien, lâche ses cœurs, Au nom de Jésus, lâche cette âme, Au nom de Jésus, serpent ancien, Lâche ses cœurs, au nom de Jésus, lâche ce cœur. Au nom de Jésus, serpent ancien. Lâche ce cœur. Au nom de Jésus, lâche cette vie. Au nom de Jésus, lâche cette âme. Au nom de Jésus, serpent ancien. Serpent ancien, lâche. Au nom de Jésus, nous te chassons dans les lieux arides. Au nom de Jésus, Rabba Santa, Miro dos Sintana Maica, Bequerodos Manasinta, Mare dosinta Sintana Maikeria, Rabba Baba, Reba Santa Corodose, Miro dos Sintana Manasente, je brise cela au nom de Jésus, Reba Santa Coria, Reba Santana Maika. je brise l'esprit d'orgueil au nom de Jésus, L'esprit de complexe, de dépréciation personnelle, je brise cela au nom de Jésus. Reba Santa Coria, Meredocinta, Meredocinta Namaica, Rabba Koro Docente, Reba Santa Coria, Rema Inocente Nemaica, Reba Santa Koro Au nom puissant de Jésus, je renverse les décisions prise dans les sociétés secrètes, contre la ville, Rabba Santa Coria, contre ton peuple, contre ton église, au nom puissant de Jésus, Rabba Santa Coria, Reba Baika, Remo Sente Nemaika, Coria, Rabba Coro dos Iramana Sente Kera dosia, Reba Baba, Rebo santa coria, rebo sintana Namaika, mirada i Nous invoquons la puissance de Dieu. Invoque la puissance du Saint-Esprit. Rabba santa coria, mirado sinta, manta corodo la puissance du Saint-Esprit. Irabanda sente maika, Rabba corodo mirabaika. Rebo santata, mante gentiment, mais corado se. Miro do Sintana Manda Sande, Iria Santa, coro Mante, Miro do Sintana Michael, Miro de Ikeredo Sintana Mana Sente, Inta Koro do Sintana Mika, Rababa Baba, au nom puissant de Jésus, Reba contoro Rodo Sintana Mika, Miro do mere do Sintana Reba Baba Baba, Rebo Santa Coria, je brise la timidité des cœurs Au nom de Jésus, Rebo Santa Coria, je brise le découragement au ministère. Au nom de Jésus, l'abandon du ministère, du service à Christ, je brise cet esprit. Au nom de Jésus, Rabba Santa Coria, Rebo Santa dosita, je brise toute opposition. Osel dans le ministère, la tièdeur dans le ministère, le découragement dans le ministère. Démon, je vous brise et je vous chasse dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. Raba Santa Coria, Remino Santa Naimaica, Mirado Santa Keria, Raba Santa Corodo Santa, Do Santa Mereda Sinta Nemaiko Sinta. Au nom puissant de Jésus. Je renverse les décisions prises dans les sociétés secrètes. Contre les villes, contre les familles, contre les maisons, contre les pays, contre les états. Je les brise au nom de Jésus Icarada Santa Koria. Meredocintanamaika. Rabacorodo Sente Iramana Sente Nemanda. Reba baba baba, Santa Keria, Iramana Se, Meredo Mareda Rasatata, Ere no Sintana, Marekoro do Sintana Maikaya, remanda mandasen au nom puissant de Jésus, Reba Santa coria Irama na sente nemaika, eremo no sente coro do sinto, so soir, au nom de Jésus, reba santa coria, rebo Sintana na maika, eremana sente, Reba santa coro do eremana sinta na maika, eremana sente nemaika. Je libère l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans cette famille dans cette maison. Reba Santa Coria. Reba Santa Coria do Sinta. Mare do Sinta en Erebaïkoro dosentene maïkaria, irabanda sentene maïka, rababa rebo santa kora dosinte, mero dosintana maïkaria, eriado sintana maïka, ekentoro dosintana maïkaria. Je brise et chasse les esprits impurs dans le lieu zahite. Au nom de Jésus, lâche ce cœur, esprit impur, Lâche cette vie, i Sente, lâche au nom de Jésus, lâche au nom de Jésus, lâche au nom de Jésus, lâche au nom de Jésus, Rabba Santa Coria, Irabanda Sente, Rebo Santa Coro Méré do centenemaikeria, raba babai ka, rebo santa koria, rebo sintana maika, iremondo sinta, raba korodo Bien-aimés, nous continuons à prier. La Bible que nous nous dit ce que nous avons vu que la parole de Dieu dans la bouche du Seigneur Jésus a mené les gens à l'étonnement. Ils étaient stupéfaits d'entendre un tel niveau de sagesse, de connaissance et de révélation. Parce que la parole de Dieu dans la bouche du Seigneur Jésus n'était que oui et amen. Il n'était que vérité. L'influence des démons sur la langue et la parole. Il y a des personnes qui sont liées par des mensonges. Des mensonges qui deviennent leur nature. Même leur double nature, c'est plus fort qu'elle. Ce soir, nous allons chasser cet esprit de mensonge, esprit du diable qui est appelé le père du mensonge. Nous chassons cet esprit, père dans le nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mensonge, démon de mensonge. Je te chasse dans le lieu arides, au nom de Jésus. Je te chasse, de Rabba Sainte. Je te chasse dans le lieu zaryde, démon de mensonges, démon de mensonges. Je te chasse dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus. Rabba Santa Coria, Icaraba Sente Keria, Mere Inocente, Meredosi Tanamaica, Mante Sente, Tanamaikeria, Rabba la Bible nous dit, ils connaîtront la vérité, et la vérité les affranchira. La vérité les rendra libres. La vérité les rendra libres. La vérité les rendra libres. Les rendra libres. Jésus, tu es la vérité. Rends libre maintenant. Rends libre maintenant. En ton nom, Jésus. Rends libre. Rends libre, Rends libre maintenant. Rends libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous refusons ang les angoisses. Les angoisses. Nous refusons les angoisses. Les phobies et autres. Nous le refusons au nom de Jésus. Angoisse, nous te chassons dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Les phobies, rebassantes. Mire do sithana manasente ekinterado sithana maikaria rababa baika mare do manasana ere do maikaria irabana ne maikaria au nom puissant de Jésus rebasanta korodosita sitha era manasente ne nous prions pour une âme qui est liée par la pornographie. Nous brisons ces démons impurs, ces démons des débauches, ces démons d'impureté. Nous te chassons dans le lieu aride, au nom de Jésus. Rabba Santa Coria, Iramana Sente. Nous brisons et chassons les démons de l'alcoolisme dans le lieu aride, au nom de Jésus. Maredo Sintana Maika. Nous brisons et chassons les démons de paresse. Il y a des gens qui sont liés par la paresse, par une paresse inexplicable, excessive. Nous prenons autorité ce soir contre les démons de paresse. Nous les chassons dans le lieu aride, au nom de Jésus. Ces démons se manifestent par la procrastination, Renvoyez à plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui. Démons de paresse, nous te chassons dans le lieu aride, au nom de Jésus. La Bible nous appelle à la diligence. La Bible ne nous appelle pas à la paresse, mais à la diligence. Démons de paresse, je te chasse au nom de Jésus. Reba Santa Coria. Nous prenons autorité contre des démons de saleté. Il y a des personnes qui sont liées par des saletés, qui se sentent à l'aise au milieu de saleté. C'est des démons des esprits impurs, des esprits de pourceaux, de porc. Nous brisons ces esprits impurs. Nous les chassons dans les lieux arides. Au nom, Reba Santa Coria. Au nom de Jésus. Reba Sintana Maica. Mare Docente. Entecora Docia. Mere Docintana Maica. Mare Docente Coria. Iramana Sintene Maicaria. Erebo Sintana Maicara Docinta. Seigneur, une église influente dans la ville. L'église influente qui est reconnue dans la ville comme ayant la solution aux problèmes intérieurs des hommes, aux problèmes spirituels des hommes. Que des hommes courent à l'Église pour réclamer la délivrance des démons, pour réclamer la libération des démons. Que les hommes entendent que l'Église a la solution pour la libération des démons. Que cette renommée se reprend dans la région, se répand dans la ville, se reprend dans le pays, se reprend dans le monde. Oh Dieu que les gens accourent. Rébat Santa Coria. Iramana Sente. Libère les pensées. Au nom puissant de Jésus. Rébat Santa Coria. Iramana ne Mere do Mana Et je refuse ça au nom de Jésus. Iramana Sainte ne Maïka. Iramana Mante coro Irama nasente nemaikario rebasa nta korodosinta je refuse au nom de Jésus je refuse au nom de Jésus Reba Santa korodosinta Iramana nasente nemanda koria da indosa mere dosinta namansente erena sintana maikero dosinta je refuse au nom de Jésus je Irabanda je repousse ses œuvres dans le lieu aride au nom de Jésus. Dans le lieu aride au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reba Santa Coro dos Sinta, Mare dos Sinta na Maikaria, Erio Santa Coro dos Sinta, Mante quenti Mente dos Sinta na Eriodo Seigneur, lève-toi. El Shaddai, lève-toi. Elohim, lève-toi. Adonai Jireh, lève-toi. Adonai Mekadesh, lève-toi. Adonai Titkenou, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Iramanda Sente. Manquerodo maïka. Je brise les démons territoriaux, je les brise au nom de Jésus. Je brise les démons territoriaux en vertu de l'autorité que le Christ m'a conférée. Je brise et chasse les démons territoriaux qui maintiennent les gens dans la captivité. Dans la captivité, je brise ces démons territoriaux. Vous devez lâcher des territoires. Vous devez lâcher des territoires. Au nom puissant de Jésus. Icaraba Santa Coria. Marodosinta Namaica. Bredosente Corodosinta. Iramana Sente Lemanda Santa Corodosinta. Bredosinta namai keredosinta namai ko mare dababa bare dosinte koradosinta au nom puissant de Jésus baredosinta namai keriya ante keredosinta je brise au nom de Jésus je brise au nom de Jésus je brise au nom de Jésus je brise au nom de Jésus je brise au nom de Jésus « Reba Sintan et Erebo Santa Corodosita » Il y a des hommes qui sont liés par la légèreté. Légèreté dans les paroles, dans les actes, dans les comportements. Je brise cette légèreté qui est un prémisse à tomber dans l'impudicité, fornication, adultère et autres. Je brise légèreté au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Irabanda sent, oh, do coro do Irabanda je brise les complots d'empoisonnement au nom de Jésus. Je brise les complots d'empoisonnement au nom de Jésus. Je brise les complots d'empoisonnement au nom de Jésus. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise ça au nom de Jésus. Marc 16 nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Je brise, je brise cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. « Reba santa kérodosita » Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous disons merci à notre Seigneur ce soir encore pour l'exhaustion de nos prières. Disons merci au Seigneur. Seigneur, merci pour l'exhaustion de nos prières encore ce soir. Merci pour l'exhaustion des prières. Père, merci pour l'exhaustion de prières. Toi qui exauce les prières, tous les hommes viendront à toi. Merci pour l'exaucement de prières. Merci Père pour l'exaucement de prières. Merci Père pour les restaurations de vie, des couples, des maisons et des familles. Seigneur, parle meurtrissure de Jésus. Que cette personne soit touchée au niveau de ses dents et reçoive sa guérison totale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous allons passer dans notre temps de dîmes et offrandes et des dons, selon ce que le Seigneur vous a mis à cœur avant de clôturer ce temps de prière, comme vous le savez. Nous sommes à cheval sur l'heure, nous voulons finir à 20 heures pour respecter notre engagement. Si le Seigneur vous a mis à cœur d'apporter dix 000 offrandes, nous avons le numéro de compte de l'Église pour pouvoir le faire. C'est lui qui bénit l'œuvre de Dieu, bénit sa propre vie, bénit sa famille, bénit ses enfants, bénit ses projets, bénit son lendemain. Bénis sa lignée jusqu'à la millième génération. Nous allons apporter cela, apporter nos dîmes, nos offrandes et nos dons précieux au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur de gloire. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, j'ai plus facile à faire directement via l'application. C'est les avantages, entre autres, de la technologie de faire ça directement via l'application. Voilà que le Seigneur bénisse. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons apporté dans, dans, Nous avons passé ensemble. Merci pour les dîmes, les offrandes et les dons que ton peuple apporte dans ta maison. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église, rends ton Église prospère et tes fils prospèrent à tous égards. Nous avons ainsi prié. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 Et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Demeurons bénis et en bonne santé. Une excellente nuit et on se voit demain pour la continuité de notre mois de prière. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Dag. Thank you.